Bonjour, alors. Je dois vous avouer un truc. C'est que la vidéo, je suis censé la sortir, bah. Là, quand vous la regardez. Et j'ai rien tourné cette semaine. Parce que j'ai été ébranlé par la nouvelle de.. Euh, de, de genre, il a fait ce qui est mort, tout simplement. Euh, moi qui l'écoutais tous les jours à les chansons, je suis.. Je suis très triste. Alors c'est pour ça que aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter la chaîne YouTube Golden Cancer. Sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez des vidéos sur le thème du cancer. Tout simplement. Euh, vous pourrez notamment en apprendre plus sur le féminisme, l'homosexualité, le paranormal, ou le patchouli. Évidemment, il y a beaucoup de vidéos réactions. Hein, euh, on ne peut que s'en douter. Et j'espère que c'est du contenu qui vous plaira et qui vous fera oublier la terrible nouvelle qui nous a secoué cette semaine. Enfin, la semaine dernière du coup. Bon, allez, c'est tomber. Passez une bonne journée. Non non Donc, bah profitez, non. non dit, mais ça mais enfin, pas, ça. Euh, votre histoire de dire euh, mon escomptant cubain non je, Monsieur. Euh, mais bon, je suis pas d'accord du tout. Hein. <rire> Gérard s'en va. Ouais, non non non, Gérard s'en va. Bah, bah c'est puisque vous avez fait votre valise. Oui oui oui c'est ça. Bon, ah bon, bon, oui d'accord oui oui. Bon. Ah bon. Attendez, vous faites comme si vous partiez. Vous non Monsieur, je, je fais je fais la vérité parce que vous commencez Attends, à attendez. allez au revoir Monsieur. Comme la mairie m'a demandé.